les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube, Wizio. You. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur du GTA 5 RP, donc le cinquième épisode de mon aventure. Je vous laisse regarder le gameplay et je vous dis à tout à l'heure. Attends, je sais pourquoi... Je me tire, je me tire, ils vont enlever. Ils, prennent, ils le leur prennent leur bagnole, ils prennent leur bagnole. C'est un Carter qui monte avec eux Ils sont partis derrière Attends, y'a ta carte, y'a t'es mon attends tranquille. Ouais je me planquer. Il n'y a pas du monde mmh. Attends je vais faire un tour par la route. En mode je vais marcher sur le banc. Ah putain ils sont cramés. Ils sont où Ils sont là Ah, C'est toi. Ouais, <rire> viens avec moi. Euh, Pierre te montes pas, recule, recule un petit peu. C'est pas cramé. J'ai envie de partir partout en ça prend un couille. Et l'autre avec son polo bleu là. ce que je prends en photo c'est des bagnoles Damn, la meuf elle a fait. Damn! Damn, Damn, le... Damn, le... Damn le... Fait les. Damn les gens, j'espère vous avez fait ce petit Voilà. Hello, Isabelle. How are you? How are you Isabel? How are you? <laughs> Allez, <laughs> je suis en train un peu. Tu vois, je suis pas. <laughs> Là ils vont se dire les bâtards <rire> Ah les cons Jean, qu'est-ce qu'il se J'en étais sûr que vous allez nous suivre <rire> je te... je en fait, le téléphone je dit attends, bouge pas, je vais t'y je vais comme un fou Et tu vas voir et nous... <rire> <rire> oh bah, bon, et Vous vas te vous êtes sauglé <rire> <rire> Ah bon, on joue notre troll, hein <rire> voilà, bon, là euh, même. <rire> Ah là... Ouais, je vous avez bien joué, là Putain mais... Bon, vous en, vous en pensez quoi à notre intervention ah c'était propre, c'était ah bah. un petit test. <rire> on va passer ah, avec succès ou pas Ah nickel, nickel. On s'est dit, ça s'arrêtent pas. On, on dirait, ouais, on sort les armes, là, on va leur crever les pneus et puis c'est tout. Au <rire> bout d'un moment, ils vont bien comprendre. <rire> <rire> voilà, fini les pneus quoi. ouais, j'ai réussi à, tirer, ouais, je... à toucher. C'est bon, t'as vu Il, il semble bon bien un peu pourquoi ce véhicule c'est un c'est une conversion récupéré... toujours a par... non non c'est un véhicule qu'on a pas réalisé tout à l'heure en fait ah ah ouais, d'accord mais okay. du coup je vais dans mon garage et nickel c'est qui c'est euh, un PNJ un PNJ ouais. ouais un petit test ouais c'était vrai voilà ok ah bon, c'était ouais, mouvementé. ça, ça. La fin de ce petit gameplay sur GTA V prend fin. Si vous avez kiffé, laissez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao